Oui bonjour. Oui, Bonne alliance. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Tu C'est une panne, panne d'essence si, si vous me pouvez vous me mettre me Et là il a aussi. Attends, non moi répondu. Tu as une panne d'essence J'ai juste besoin de 500 francs je Vous avez fait avec les motos mat, Jenna, en a fatigué Maintenant c'est sur cette moto que vous êtes venu oui. Tu as mal fait ton plan Ça ne prend pas Il Fallait chercher l'autre alibi pour raqueter les gens Regarde devant moi, moi. Ça, Ça ne prend pas l'essence en fait, Ça c'est une moto qui se charge Ça n'a pas de bougie en plus, plus bougie, Ça plus ne plus prend, prend pas de bougie C'est une moto qui se charge ça n'a pas de moteur, non, non. ça okay. ne fait pas qu'il le c'est c'est ton mécanisme et toi, vous vous êtes pour escroquer les gens c'est dans là, Je là me ça, tripler, hein. ça peut être dans là -moi ça va être moi on 200 et la on moins 200, cents. on va vous voir celui-là vous quand on vous croise sur le tronçon de terrain vous les gens de vous n'avez pas d'ordre toi, tu pas de tu viens raqueter, partir en bêtement les gens À tout toi, il Et puis le pomme à pied, Et amitié,